Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, c'est Darkhan, joueur Astra Militarum et Drukari chez les semi-croustillants, qui va vous parler du supplément Kadia de Warzone Octarius. Alors avant toute chose, petit disclaimer sur la review, puisqu'elle a été écrite avec mon camarade Miaou, autre joueur Astra Militarum chez les semi-croustillants, euh, qui a grandement participé à tout ce que je vais vous dire. Histoire de vous replacer un petit peu Warzone Octarius, on va parler de quelque chose qui est très cher à mon fameux capitaine, le Fluff, le Fluff, le Fluff Donc la Warzone Octarius, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une zone de guerre dans euh, l'univers qui euh, est le théâtre d'un affrontement âpre entre les orques et la flotte ruche Léviathan, courtoisie de l'inquisiteur Cryptman. En effet, euh, alors que la flotte ruche Léviathan s'insérait dans l'espace réel pour la première fois, passant sous le plan galactique, à la surprise générale, l'Inquisiteur de l'Ordo Xenos, Criptman, a fait en sorte de la dévier vers une ouag orque qui assaillait l'Imperium dans le même temps, forçant ainsi les deux races Xenos à s'entretuer les unes avec les autres. Toutefois, euh, il est assez clair pour tout le monde que cette stratégie peut très très mal se terminer si jamais les deux races Xenos venaient à soit se renforcer mutuellement, ou si l'une d'entre elles sortait vainqueur de cet affrontement. Aussi, un autre inquisiteur de l'Ordoxenos, Nashir Sahansun, décide de créer le Cordon Inpenetra, euh, qui est un cordon planétaire, enfin un cordon plutôt systémaire, autour de la zone de guerre Octarius, qui a pour objectif d'empêcher euh, toute partie... De la, des armées orques ou des armées tyrannides, de s'échapper de la zone de guerre, protégeant ainsi tout l'impérium euh, d'éventuelles fuites militaires. Parmi toutes les troupes qui forment ce cordon, on retrouve des Space Marines, de la Death Watch, euh, de la Depus Mechanicus, mais aussi de l'Astra Militarum, et parmi eux, les troupes de choc de Cadia, et c'est donc d'elles qu'on va parler aujourd'hui. En effet, donc dans Warzone Octarius se trouve un supplément Cadia euh, qui contient quelques petites pages et quelques petites nouveautés pour l'Astra Militarum euh, qu'on va revoir tous ensemble dès à présent. Alors pour rappel, Cadia est un régiment de l'Astra Militarum dont le bonus euh, est le suivant. Euh, il permet à toutes les unités cadiennes de euh, relancer les 1 pour toucher au tir, s'ils si sont restés immobiles lors de la dernière phase de mouvement, autrement dit s'ils sont restés stationnaires. Si jamais une unité cadienne reçoit l'ordre Take Aim, en plus de et qu'elle n'a pas bougé, elle peut donc relancer l'intégralité des jets de touche. Comment se placent les cadiens aujourd'hui dans le méta V9 Alors les Cadiens ont longtemps été les il les plus joués parce qu'ils offraient du coup une puissance de feu bien plus fiable que la plupart des autres régiments. Toutefois, aujourd'hui, euh, à l'heure de la V9 euh, qui demande beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux sur les objectifs euh, et même un petit peu d'agressivité, euh, le régiment Cadia n'est pas forcément le plus adapté à ce qu'on pourrait envisager, à part pour l'artillerie en fond de cours qui va, elle, continuer à ne pas bouger. Et encore, parce que le problème de l'artillerie fond de cours de la G.I., c'est qu'elle est systématiquement en nombre de tirs aléatoire et que, bah, malheureusement, le, une Manticore qui rerolle les uns pour toucher mais qui se retrouve à faire trois tirs un tour sur deux, ça ne fait plaisir à personne. Aussi, de nos jours, les, le régiment qui était le plus utilisé à la place de Cadien, c'était l'un des régiments custom de Psychic Awakening, euh, qui consistait à donner une reroll d'un des jets de dés pour déterminer le nombre de tirs euh, des unités d'artillerie et des, des armes lourdes. Généralement, il était pris en, euh, en association avec le trait qui permettait d'augmenter de 6 pas la portée des armes lourdes à 24 pas. Ce qui permettait, entre autres, d'avoir des tanks commandeurs qui pouvaient se avec euh, qui pouvaient se permettre de bouger, de tirer à 30 pas avec leur canon démolisseur, tout en ayant un nombre de tirs assez fiable, puisque 2 euh, des 6 tirs euh, qui rerollent l'un des dés, ça fait une moyenne à environ 9 tirs. Ce qui leur permet du coup aussi de euh, se donner à eux-mêmes l'ordre de relance des 1 pour toucher, en faisant ainsi des plateformes de tir assez fiables et extrêmement destructrices. Donc Kadia aujourd'hui, c'est pas euh, un régiment qu'on va beaucoup voir, toutefois avec ce supplément, il est raisonnable de penser que les choses vont changer, euh, et on va commencer à voir pourquoi. Donc on commence tout de suite par euh, les traits de seigneur de guerre. Alors, première chose à dire sur les traits de seigneur de guerre, c'est que, euh, jusqu'ici, les traits de seigneur de guerre de l'Astra Militarum étaient euh, assez décevants pour la plupart, très peu d'entre eux étant vraiment intéressants, et notamment pas le trait cadien, puisque le trait cadien euh, de base, euh, qui, est, euh, qui a pour bonus, en fait, de lorsque un officier donne un ordre à une figurine, sur un jeu de 4+, cet ordre, enfin, figurine à une unité, sur un jeu de 4+, cet ordre affecte aussi une autre unité à 6 pas. Un... Ça peut être intéressant euh, si on le cumule avec les lauriers de commandement qui en fait permettent de donner un autre ordre à une unité à laquelle on a déjà donné un ordre sur un 4, ce qui pouvait potentiellement, sur un double 4, réussi, permettre d'avoir deux unités affectées par deux ordres. Le problème étant que un double 4, statistiquement, ça arrive une fois sur 4, donc ça veut dire que globalement sur une partie, ça n'arrivera qu'une seule fois dans la partie, euh, statistiquement parlant, c'est quand même assez peu rentable de fonctionner là-dessus. Donc jusqu'ici, euh, on prenait des traits de de guerre un petit peu euh, comme on pouvait. Les plus utilisés, c'était celui qui permettait de récupérer des PC sur un 5, plus, euh, qui était assez utile. Et lorsque le Psychic Awakening est sorti et qu'on nous a donné, donné l'opportunité de choisir des Tank Ace ou des Astankistes en français, qui étaient des améliorations qui remplaçaient les Traceurs de guerre et qui permettaient euh, de donner des bonus à certains des chars, donc les plus utilisés étaient les Astankistes pour les Lehman Russ, mais surtout l'Astankiste pour les Manticores qui permettaient d'avoir des Manticores à dégâts 3 et non plus de D3, jusqu'ici il y a assez peu de joueurs GI qui réfléchissaient à deux fois avant de se débarrasser de son sœur de guerre pour prendre un Tank Ace. Et d'ailleurs, de façon générale, il y avait quand même très très, très souvent un PC supplémentaire qui était payé au début de la game pour prendre un deuxième Astankist. Aujourd'hui, toutefois, avec euh, les nouveaux traits de Seigneur de Guerre, il est très probable que les choses changent. En effet, les nouveaux traits de Seigneur de Guerre sont extrêmement intéressants et on va commencer à les revoir un par un. Donc le premier trait de, euh, de Seigneur de Guerre dont on va parler, c'est euh, la discipline d'acier. Donc la discipline d'acier, euh, c'est une aura qui permet à toutes les unités amies cadiennes de réaliser une action tout en pouvant tirer tant qu'ils sont à six pas de la figurine avec ce trait de seigneur de guerre. Un trait de seigneur de guerre qui est euh, surtout dédié en fait à l'infanterie, aux conscrits et aux armes lourdes, euh, puisque en, fait, en réalité aujourd'hui il y a très peu d'actions qui sont réalisables par autre chose que de l'infanterie. Il y a même d'ailleurs très peu d'actions qui sont réalisables par autre chose que des unités d'infanterie non personnages à part planter les bannières, ceci étant, les personnages de l'Astra Militarum sont assez peu réputés pour leur capacité de tireur, euh, donc ça n'a pas vraiment d'utilité d'utiliser cet aura sur eux. En revanche, ça peut l'être aujourd'hui euh, pour euh, pour par exemple des mortiers qui peuvent planter une bannière tout en continuant quand même à tirer, euh, pour éventuellement une infanterie euh, d'armes spéciales de vétérans qui peuvent aller faire les Octarius par exemple, euh, tout en continuant à tirer sur une cible. Bien que pour cela, ça veut dire que le, le seigneur de guerre doit lui aussi se déplacer avec les vétérans. Euh, donc un trait intéressant, un petit peu anecdotique, euh, qui ne nécessite probablement pas de sacrifier un tank case malheureusement. Dans la même veine, et donc là je vais choisir sciemment de ne pas parler du deuxième trait de seigneur de guerre, et je vais plutôt vous parler du troisième, puisque le troisième... Elle s'appelle l'Esprit tel une forteresse et une aura de peine à 5 ⁇ plus sur les blessures mortelles en phase de psychique. Un trait qu'à titre personnel, je trouve extrêmement situationnel, euh, puisque euh, aujourd'hui, il n'y a que deux armées qui font preuve de beaucoup d'utilisation de mortels. Euh, que ça nécessite que ces, les unités visées par les mortels soient très très proches du seigneur de guerre donc ça nécessite soit que euh, tous au beau monde soient près du seigneur de guerre qui est en arrière ou que le seigneur de guerre suive le mouvement des troupes vers l'avant s'il y en a j'ai du mal à le trouver vraiment utile aujourd'hui et clairement entre ça et une manticore qui touche à des trois 3 flats je préfère très largement le deuxième choix cependant il y a un troisième trait de seigneur de guerre, et ce trois, trait de seigneur de guerre là, commandant sur Douai, ou Gifted Commander en anglais, en revanche, est extrêmement bon. Le trait de seigneur est très simple, une fois que les joueurs aient déployé leurs armées, mais avant que le début du premier round de bataille commence, euh, il est possible de sélectionner soit un véhicule cadien non titanesque, qui est dans la zone de déploiement, ou jusqu'à trois unités cadiennes non véhicules, et de les redéployer. Si la mission autorise les réserves stratégiques, alors il est possible de placer ces unités en réserve stratégique sans dépenser de CP additionnel. Et comme d'habitude, si jamais deux, euh, les deux joueurs ont des capacités qui permettent ce genre de, euh, de redéploiement, alors il y a un roll-off pour déterminer qui redéploie en premier. Un très très bon trait de seigneur de guerre. Très sérieusement, je pense que euh, s'il était un trait de seigneur, pour lequel il fallait hésiter à prendre un instant qui, ça c'est sans conteste celui-ci. Puisque celui-ci permet en fait pas mal de petites euh, de petits tricks euh, de déploiement qui permettent par exemple un déploiement assez agressif avec euh, des Tank Commander ou des, ou des Lehman Russ euh, bien déployés euh, devant devant la zone de déploiement, euh, en vue d'à peu près tout ce sur quoi il voudrait tirer. Euh, L'adversaire qui, voyant cela, se dit Tiens, euh.. Il a envie de jouer ça au coin flip, c'est-à-dire que s'il commence il va me faire très mal, si je commence je lui détruis sa merveille Vous voyez que vous ne commencez pas, hop, vous cachez Vous avez beaucoup d'infanterie euh, qui euh, que vous avez envie d'envoyer un petit peu partout Si vous commencez vous avez envie de les faire courir tout droit jusqu'à la zone déploiement adverse euh, Pour marquer un petit touchdown, mais si vous ne commencez pas vous savez qu'elles sont mortes donc vous voulez que vous ne commencez pas, vous les placez en réserve et vous les mettez ailleurs, à... ou vous les cachez, etc. Donc vraiment une, euh, un trait de seigneur de guerre qui offre beaucoup de possibilités tactiques à l'Astra Militarum et qui permet de diminuer grandement son euh, sa sensibilité au T1, qui était quelque chose donc qui était assez important euh, jusqu'ici. Euh, donc vraiment très très bon trait. Alors il y en a que trois. Euh, et pour moi, un seul d'entre eux, vraiment, sort du lot, c'est celui-ci. Est-ce euh, que pour autant, on va se dire qu'on a envie de sacrifier les deux Aztankis pour l'avoir Je pense que ça dépend vraiment de votre gameplay, ça va dépendre vraiment de l'armée que vous choisissez, mais en tout cas, euh, pour une fois, la question se pose, là où avant ce n'était pas le cas. Ceci étant dit, on va voir après avec les stratagèmes que peut-être que la question ne se pose pas tant que ça. Mais chaque chose a son temps. Avant le supplément, la seule relique qui était spécifique à Kadia, c'était la relique de Kadia, qui était un objet activable une seule fois par partie, et qui donnait une bulle de reroll des 1 pour toucher et pour blesser à toutes les unités Cadia à 12 pouces du porteur de la relique. Si en plus les unités euh, tiraient sur euh, les unités KO, c'était une reroll des touches et des blesses entières. Une relique qui était très intéressante, même si un petit peu situationnelle, parce que, donc, outre le fait qu'elle avait une certaine tendance à faire avoir des sueurs à tous les joueurs KO, euh, elle permettait aussi à un joueur cadien de se déplacer sur un tour complet et de quand même garder sa reroll D1 pour toucher tout en gardant une reroll D1 pour blesser. Donc, très très intéressante. La seule raison pour laquelle on ne la voyait pas tant que ça était que Kadia n'était pas non plus si joué que ça dans la méta actuelle. Aujourd'hui, avec les nouvelles reliques, il euh, y a vraiment des questions à se poser. Et à la limite, le seul vrai problème qu'on va avoir, c'est la limite du nombre de reliques qu'on peut avoir. Puisque malheureusement, l'Astra Militarum est un ancien codex, et euh, certes, nous avons notre relique gratuite. Pour avoir une relique supplémentaire, il faut payer un PC, et pour avoir deux reliques supplémentaires, il faut payer trois PC. Contrairement à toutes les armées récentes sorties en V9. Pourquoi est-ce que c'est un problème Et eh bien parce qu'en fait ces quatre reliques sont toutes très très bonnes, les quatre reliques du supplément. Et on va maintenant en parler une par une. On va commencer d'abord par le euh, crâne autovox de Decker. Ce crâne est réservé aux officiers, c'est-à-dire aux unités de QG euh, ou élites d'ailleurs, qui peuvent donner des ordres, donc qui ont la, euh, la capacité Voice of Command. Lorsqu'ils portent cette relique, le Voice of Command a une portée de 12 pouces au lieu de 6 et euh, le porteur peut utiliser une radio pour avoir une portée de 72 pas au lieu de 18. Donc Pour rappel comment fonctionne la radio, la radio est un, un équipement qui coûte 5 points qui peut s'acheter pour les unités d'infanterie, les unités de vétérans et les escouades de commandement et qui permet, euh, lorsque euh, un officier utilise Voice of Command à 3 pouces d'une radio euh, et son, sa voice of command gagne une portée de 18 pour peu que la cible de son ordre soit elle-même équipée d'une radio. Avec cette petite relique, la portée passe à 72 pas, tout en, tout en nous offrant une portée supérieure d'ordre. Donc une relique euh, très sympathique qui donne un petit bonus très appréciable. Toutefois, donc, si elle est très intéressante, ce n'est peut-être pas forcément non plus la meilleure relique qui soit. Alors, en effet, la portée de 12 pouces sur l'ordre, bon déjà, si vous avez décidé de jouer à euh, creed en tant que seigneur de guerre, eh bien, vous, euh, vous avez d'ores et déjà cette chose-là. Euh, donc, vous n'avez pas forcément besoin de payer une relique pour ça. Euh, donc, de plus, une bonne micro-gestion peut vous permettre... D'avoir les, les unités à laquelle vous voulez poser des ordres à portée. Et donc finalement, la seule chose pour laquelle aucune micro-gestion ne, euh, ne peut vous aider, c'est la portée de 72 pour peu qu'il y ait une, un Voxcaster. La seule difficulté là-dessus, c'est quelles unités ont accès à la Voxcaster. Puisque les unités d'infanterie euh, y ont accès, toutefois ça veut dire que le seul ordre qu'on pourrait leur donner qui serait intéressant, ce serait le go go go. Sauf que, euh, en général, une unité d'infanterie avec qui on a donné un go-go-go, qui est donc assez loin sur la table, euh, est morte. La résistance des DJI des est quand même assez connue pour être assez inexistante. Restent alors les ordres qui sont là pour soit augmenter le nombre de tirs des fusils laser, soit permettre de reroller les un pour-toucher, etc. Auquel cas, ça va être intéressant sur les vétérans et éventuellement les escouades de commandement qui vont être ainsi, déployés en frappe de flanc euh, donc je dis frappe de flanc euh, pour dire en fait réserve stratégique à ne pas confondre avec le stratagème talarne qui permet de faire la même chose où là effectivement on va pouvoir se retrouver avec des vétérans qui peuvent arriver très très proche de la zone de déploiement ennemi ou en tout cas au cœur du dispositif ennemi et pouvoir directement euh, toucher à 3 plus reroll D1 via donc cette petite relique euh, et via un ordre évidemment pour pouvoir ainsi être beaucoup plus fiable et faire un peu plus de dégâts donc une relique intéressante mais probablement pas la meilleure toutefois elle mérite, euh, elle mérite de s'y attarder la deuxième relique c'est le portier ou gatekeeper en anglais alors on remerciera chaleureusement les, euh, les traducteurs de Games Workshop pour la traduction de gatekeeper en portier personnellement elle me fait beaucoup rire mais revenons à nos moutons. ce portier c'est donc un obusier relique qui est dégâts 3 flat et qui a plus 1 pour blesser contre les unités KO. Tous les joueurs GI qui ont profité de, euh, du supplément Vigilus pour avoir le petit obusier relique qui était dégâts 3 se souviennent du plaisir que c'était de jouer avec. Eh bien, le revoici. Donc... Je pense, à titre personnel, que cette relique est pas loin d'être un auto-include puisque ça vous donne un tank commandeur cadien qui euh, donc aura des dégâts 3 flats avec son obusier, qui aura une longue portée qui certes n'aura que PA-2, mais il y a possibilité de s'en sortir euh, qui va blesser à 2 ou à 3 pratiquement toutes les unités du chaos euh, qui va pouvoir faire double tir avec son obusier tout en ne bougeant pas euh, et qui va avoir sa reroll d1 sans bouger donc là on peut avoir un très très bon lemanrus très très, bon, euh, très très bon pivot de tir euh, qui va en tout cas donner des sueurs très très froides à tous les joueurs KO et y compris aux autres parce que personne n'a envie de subir 2d6 tirs force 8 PA-2 dégâts 3 touche à 3 plus reroll d1 a fortiori encore plus quand on voit les stratagèmes qu'ils peuvent recevoir et là comme dit précédemment nous en parlerons plus tard la troisième relique, c'est l'épée de baston. L'épée de baston est une épée énergétique donc qui vient et euh, qui est gardée le nom d'un ancien personnage d'un ancien codex Astra Militarum, euh, qui est une très très bonne épée énergétique d'ailleurs, force plus 2, PA-3 PA dégâts 2. Donc euh, très très intéressant, ça peut transformer euh, un personnage autrement assez fragile en, que, en quelqu'un de beaucoup plus offensif que ce à quoi on pourrait s'attendre, euh, ce qui veut dire que... Un, un adversaire pourrait être surpris par cela. mais ce n'est pas que pour ça que cette relique est intéressante, puisqu'elle a en fait une autre capacité euh, qui est de permettre d'ignorer tous les modificateurs au test d'attrition pour les unités d'infanterie cadienne dans les six pouces de ce porteur. Ce qui veut dire que euh, globalement, les unités cadiennes à portée de ce porteur ne perdront des figurines lors de leur d'attrition que sur des 1. Quand on, on verra juste après dans les stratagèmes qu'il y a moyen de rendre ça encore un petit peu meilleur. Donc pour l'instant, à titre personnel, je pense que l'épée de baston est la moins bonne des reliques qu'on a vues ici, euh, puisque je trouve qu'elle a du mal à fonctionner toute seule, qu'il faut y adjoindre des stratagèmes pour la rendre vraiment utile, euh, et qu'en plus, euh, l'Astra Militarum a accès à, en fait bien mieux, euh, beaucoup plus facilement, puisque l'Astra a accès à un stratagème qui permet d'ignorer. Les, enfin, de réussir automatiquement plutôt les tests de morale euh, ce qui est quand même bien mieux que de n'avoir aucun modificateur sur ces tests d'attrition toutefois si vous avez peur de perdre beaucoup d'unités au moral alors prendre cette relique pour vous permettre d'en perdre un petit peu moins que prévu sur d'autres unités ou en tout cas pour avoir ça sur plusieurs unités n'est pas inutile mais ce n'est pas forcément vers cette relique que se portera mon premier choix la quatrième relique, elle, pour le coup, a énormément attiré notre attention à, à Miaou et moi, euh, puisque donc il s'agit de la Tactica Prax de Kadia, Donc une relique à nouveau euh, réservée aux officiers, qui est, qui a un fonctionnement assez subtil mais très utile. Son fonctionnement, c'est qu'une fois par ronde de bataille, lorsqu'on utilise un, strat un stratagème de tactique de bataille ou de euh, plan stratégique, qui nécessite de sélectionner une unité Cadien, alors, si cette unité cadienne se trouve dans les 6 pouces du personnage possédant la relique et que le, cette relique n'a pas été utilisée pour ce stratagème auparavant, alors le stratagème coûte un PC de moins. La, malheureusement, le fait que les le codex astra Militarum date de... il y a très longtemps, fait que ce, cette relique n'est utilisable que pour les stratagèmes de ce supplément. Toutefois... Euh, les, strat déjà, un, les stratagèmes de ce supplément sont très très bons, on va en parler dans extrêmement peu de temps, premièrement, et deuxièmement, c'est une relique qui est, a tendance à se euh, rembourser toute seule. En effet, je vous avais dit en tout début des reviews review des reliques que le problème de l'Astra Militarum, c'est que acheter deux reliques supplémentaires nous coûte 3 PC. La tactique APAX permet de réduire le coût en PC de 4 stratagèmes euh, au total. 4 stratagèmes qui, à mon avis, seront utilisés à pratiquement toutes les phases. Donc ça veut dire que dans tous les cas, la tactique à PAX, même s'il faut payer 2 PC pour l'avoir, parce qu'il y a en plus de ça vous voulez la relique de Kadia ou le portier, dans tous les cas, elle se rembourse. Puisque dans tous les cas, elle va vous permettre de gagner 2 PC par rapport à ce que vous aviez prévu de dépenser. Donc est-ce qu'on peut conclure rapidement sur ces reliques moi ce que je retiens en tout cas, c'est que on a deux très très bonnes reliques sur le supplément. Le portier, qu'on attendait depuis un petit moment déjà, et qu'on est extrêmement heureux de revoir. Et la tactique à pax, qui a une certaine tendance à se rembourser toute seule. Les deux autres reliques me semblent un petit peu plus situationnelles, et elles, je pense qu'elles peuvent se gérer, et en tout cas les bonus qu'elles donnent peuvent s'obtenir euh, de façon détournée. Euh, donc pour moi, si je devais choisir un triplette, une triplette de reliques parce que j'ai vraiment envie de claquer du PC, je pense que je prendrais le portier en premier lieu de façon certaine. Euh, probablement la relique de Kadia, euh, parce que moi personnellement j'aime bien pouvoir me dire que si je joue contre un Death Guard ou un Thousand Sons, qui sont quand même des armées qu'on croise assez régulièrement de nos jours, euh, j'ai envie de pouvoir l'enfoncer sévèrement. Et enfin la tactique Apax, puisque je vais vouloir dépenser énormément de PC pour euh, utiliser tous mes stratagèmes et donc j'ai envie à un moment euh, d'avoir un retour sur investissement et cette tactique APAX me permet non seulement de l'auto-rembourser me permet en plus potentiellement de gagner jusqu'à 2 PC de plus ce qui me permet par exemple de ne pas prendre URZER je me permets une toute petite parenthèse pour expliquer pourquoi est-ce que je souhaiterais ne pas prendre car CARCRED la raison est que Ursarcher Creed, à cause du wording du stratagé, du codex pardon, Astra Militarum, ne peut pas euh, permettre de prendre un euh, tank Case supplémentaire. Il, il ne permet de prendre que celui pour un PC. En effet, le codex Astra Militarum précise que si un personnage nommé euh, avec un régiment spécifique est pris en tant que seigneur de guerre, alors il doit avoir le trait de seigneur de guerre euh, correspondant à ce régiment. Ce qui veut dire que si Ursula Karkrid est seigneur de guerre, ce qu'on a envie qu'il soit pour qu'il nous donne deux PC supplémentaires, alors il doit avoir son trait de seigneur de guerre affilié. Et malheureusement, son trait de seigneur de guerre affilié n'est pas très intéressant, donc euh, je préfère me passer de Ursula Karkrid, malheureusement, car moi j'aurais adoré avoir deux PC. Nous allons maintenant passer aux stratagèmes qui sont tous très bons, tous très intéressants et qui permettent beaucoup de petites choses à l'Astra Militarum qu'elle ne pouvait pas auparavant qui permettent pas mal de gameplay et donnent des bonus très intéressants on commence par Cadia Tien ou Cadia Stands en anglais euh, qui permet, lorsqu'une unité d'infanterie cadienne est désignée comme cible d'une attaque euh, jusqu'à la fin euh, de la phase à chaque fois qu'une attaque est faite contre cette unité, alors les jets pour blesser de 1 ou 2 sont automatiquement des échecs, et l'unité a plus 1 à son jet de sauvegarde contre les attaques avec une catégorie de dommages de 1. Pourquoi est-ce que c'est un très bon stratagème Je pense que c'est assez évident, c'est parce que même si ce n'est pas les jets de 1, 2 et 3 comme pour les Space Marines qui sont des échecs, euh, pouvoir ne blesser les euh, infanteries cadiennes que sur du 3 et pas du 2 est en fait très intéressant puisque aujourd'hui dans le méta il y a beaucoup de figurines qui vont aller blesser sur du 2 directement soit parce qu'ils ont un plus 1 pour blesser soit parce qu'ils ont une force supérieure à 6 ou parce qu'ils sont capables de faire baisser l'endurance euh, de nos amis cadiens Death guard, c'est vous que je regarde comme ça donc très très bon, en plus de ça on peut réduire son coût euh, de façon à ce qu'il coûte 0 CP une fois par partie, donc vraiment ça donne un petit buff de résilience qui est extrêmement intéressant. Le deuxième c'est Shock Troops ou Troupe de choc qui coûte 1 CP ou 2 CP en fonction de la cible, donc c'est un stratagème qui s'utilise lors de la phase de mouvement lorsqu'une unité cadienne fait un mouvement normal, alors jusqu'à la fin du tour. Cette unité est considérée comme étant euh, stationnaire, et à chaque fois qu'elle effectue une attaque à, à, de tir, à courte à, à mi-portée, on augmente euh, sa pénétration d'armure de 1. 1 PC, c'est une unité d'infanterie, 2 PC, c'est autre chose qu'une unité d'infanterie. Un autre très très bon stratagème, puisque déjà c'est hyper intéressant de l'utiliser sur notre tank commandeur avec une, euh, notre relique portier. Euh, en effet le relic portier son seul vrai problème c'est la PA-2 et malheureusement la PA-2 ça a une certaine tendance à rebondir sur tout ce qui a euh, une save à 2 plus euh, ou simplement tout ce qui a une save de couvert en fait là le fait de passer à PA-3 à mi portée c'est à dire que pour le, le portier c'est quand même à 36 pouces que, que ça s'active donc c'est plutôt intéressant euh, c'est euh, très très bon euh, le fait de pouvoir être considéré comme étant stationnaire ça nous permet d'avoir notre Rigol 1 de Cadien, puisqu'après tout, euh, c'est ça, ça que demande la Doctrine Cadienne. Donc vraiment, un très bon stratagème. Alors pour l'infanterie, euh, c'est un petit peu moins intéressant. Euh, moi je vois bien, les mortiers ont profité, ça permet effectivement d'avoir une escouade de mortiers euh, qui se déplace euh, pour prendre une ligne de vue, bon, alors même si ça n'a pas trop d'intérêt, ou même une escouade d'armes lourdes, sans forcément aller chercher du mortier une escouade d'armes lourdes qui se déplace pour prendre une ligne de vue, qui compte comme étant stationnaire, donc pas de malus pour toucher à l'arme lourde, et en plus on a la reroll d'un pour toucher, qui peut éventuellement devenir une full reroll modulant un ordre, et on augmente la PA2. Donc Chez les véhicules, outre le tank commander, ça va aussi être très intéressant chez la Wyvern, dont la principale faiblesse est l'absence totale de PA, ou aussi chez la Manticore pour permettre d'augmenter encore sa PA et passer à PA-3, un petit peu comme le le temps commandeur. Là, on a vraiment quasiment toutes les unités qu'on a envie de prendre en cadien euh, ont un intérêt à utiliser ce stratagème. Stratagème qui en plus peut lui aussi être euh, avoir voir son coût diminué de 1 par la tactique apax. Donc, stratagème très intéressant euh, qui euh, qui compense. Euh, beaucoup de choses en fait, le seul problème aujourd'hui c'est qu'il est assez cher passer la réduction de la tactique à PAX c'est à dire que deux PC pour un véhicule, comme on va avoir surtout très envie d'utiliser sur les véhicules malheureusement c'est beaucoup, toutefois vu la force que ça représente on comprend pourquoi troisième stratagème, euh, promotion de terrain ou field promotion en anglais un stratagème qui permet lorsque votre euh, seigneur de guerre cadien est tué de sélectionner un officier cadien de votre armée qui n'a pas de très seigneur de guerre on peut alors euh, lui en donner un et ce nouveau, cet officier est considéré comme le nouveau seigneur de guerre en plus de ça il gagne sa euh, voice of command améliorée donc celle des compagnies commanders ce qui veut dire qu'il peut donner deux ordres, ce n'était pas le cas en gros, pour 25 points, vous pouvez vous retrouver avec un platoon Commander qui va avoir en fait le même effet qu'un company commander, pour peu que le premier warlord soit mort. De plus, toutes les règles qui nécessiteraient de tuer le warlord ne sont pas activées tant que le nouveau warlord n'est pas mort. Donc Très intéressant, ça permet éventuellement de mitiger un petit peu le plus un point donné lorsque votre adversaire choisit assassinat, euh, donc, il y a voilà, plusieurs petites choses, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce stratagème représente en fait la réponse du pauvre à l'absence de capacité de l'Astra à choisir plusieurs traits de seigneur de guerre. En effet, aujourd'hui, les seules figurines de l'Astra qui peuvent prendre des traits de seigneur de guerre supplémentaires, ce sont les Tempestor Prime, puisque le Psychic Awakening a donné au Sion euh, un stratagème qui permet d'avoir des traits de seigneur de guerre supplémentaires. Pour le reste de l'Astra, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, si on décide de se passer de traits de seigneur de guerre parce qu'on veut un astankiste, eh bien on n'a juste plus de traits de seigneur de guerre. Mais avec ce stratagème, on peut arriver à contourner la règle. Puisque le stratagème euh, promotion de terrain ne demande qu'une seule chose, c'est que le Warlord cadien soit mort. Donc supposons que. Je choisisse euh, mon, mon Warlord, je prends un personnage tout à fait lambda, je l'envoie au feu, je fais en sorte qu'il meure euh, le plus vite possible, ce qui me permet ensuite, pour un PC, d'utiliser un autre trait de seigneur de de choisir un nouveau trait de seigneur de guerre pour un de mes officiers qui jusqu'ici n'en avait pas. Donc en fait je vais gagner un trait de seigneur de guerre supplémentaire pour peu que je parvienne à euh, suicider mon premier Warlord je n'ai même pas d'inconvénient à le faire, puisque euh, je ne donne même pas de points à l'adversaire pour ça. Donc voilà, alors certes c'est un petit peu du gimmick, euh, en plus les tresseurs de guerre sont pas tous très très bons, on a vu que le seul qui était vraiment vraiment intéressant, il n'a un intérêt qu'en tout début de partie, donc en fait il ne peut pas être utilisé, enfin si, il peut être utilisé via euh, la promotion de terrain, mais ça n'a aucun intérêt. Euh, par contre, c'est vrai que ça peut permettre des, euh, des choses amusantes du style euh, sélectionner le trait de seigneur de guerre qui permet de faire euh, une advance à 6 pouces automatique sans lancer le D6. Euh, donc pour vous permettre en fait d'avoir par exemple des gardes qui font un move move move euh, de, euh, donc après, de 24 pas. Euh, ça peut permettre de gagner d'un seul coup un trait de seigneur de guerre qui permet de récupérer des PC, pourquoi pas ça peut vous permettre de gagner le trait de seigneur de guerre qui permet de de, de faire des actions tout en tirant. Enfin bref, ça peut vous, euh, vous ouvrir plusieurs possibilités. Alors est-ce que ça vaut forcément le coup d'utiliser un de vos précieux CP Peut-être pas, mais euh, ça peut vous permettre, euh, de euh, dans certaines situations, de gagner un petit bonus tout à fait appréciable. Voilà, Par exemple, le trait de seigneur de guerre qui donne le fil de peine à 5 contre les, euh, les mortelles psychiques. Si vous vous retrouvez à jouer contre un euh, Chevalier Gris ou un Thousand Sons, ça peut valoir le coup euh, de faire en sorte de suicider votre seigneur de guerre pour pouvoir récupérer cette capacité-là. On va passer au prochain stratagème qui s'appelle Psyker assarmenté ou Sanction Psyker en anglais. Euh, C'est un stratagème de réquisition qui s'utilise avant la bataille, euh, lorsque l'on crée notre armée. Il nous permet de sélectionner soit un Psyker primaris, soit une unité de World Wind Psyker, de leur donner euh, le keyword de faction cadien ce qui en fait n'a pas d'autre intérêt que de permettre de leur donner euh, une relique euh, des unis, euh, réservée aux unités cadiennes comme par exemple la relique de cadia euh, qui leur permet de donner plus 1 à leur euh, test de Deny the Witch et qui peut leur permettre d'utiliser l'action psychique ordre télépathique euh, qui en fait permet d'utiliser, euh, de donner un ordre à une unité d'infanterie cadienne à 18 pouces du Psyker. Ce stratagème est utilisable une seule fois, sauf si vous jouez en Strike Force auquel cas vous pouvez l'utiliser deux fois, donc c'est à dire à 2000 points, ou si vous jouez en Onslaught, c'est à dire à plus de 2000 points, auquel cas vous pouvez l'utiliser trois fois, un petit peu comme tous les stratagèmes qui permettent de récupérer des reliques supplémentaires ou des traits supplémentaires. Un stratagème qui est assez intéressant euh, puisqu'en fait il euh, il vous permet de donner des ordres supplémentaires. Le, les seuls inconvénients qu'on peut avoir euh, à l'utiliser c'est que bon déjà ça nous oblige à dépenser des CP avant la partie et euh, comme on va le voir les GI utilisent vraiment beaucoup beaucoup de CP parce qu'en fait il y a plein de stratagèmes qui permettent de rendre euh, la puissance de feu plus fiable, plus efficace etc. Donc en fait euh, dépenser un CP juste pour pouvoir avoir la possibilité de donner un ordre à 18 pouces, c'est peut-être pas forcément le choix le plus pertinent à avoir. Donc alors après, attention, ça peut toutefois avoir pas mal d'utilité en fonction de la façon dont vous construisez euh, votre liste. En tout cas, je sais que moi, à titre personnel, dans, dans les listes que j'imagine avec ce supplément, euh, je ne me vois pas dépenser un, un CP supplémentaire pour faire ça. Euh, surtout que euh, en fin de compte. Une bonne micro-gestion peut me permettre de ne pas avoir besoin de lancer des ordres. Et je sais aussi que si je prends des psykers, euh, la garde, j'ai envie que ces psykers donnent des buffs à mes unités. Or si je fais l'action psychique pour donner un ordre, ça veut dire que je sais que j'ai une escouade qui ne donnera pas de buffs à qui que ce soit. Ça veut dire que moi je vais devoir rajouter dans l'armée une unité psyker supplémentaire que ce que j'avais prévu. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, euh, toutefois... Je pense que c'est pas du tout un stratagème à mettre à la poubelle euh, et qu'il faut clairement y penser lors de la construction de la liste. Un petit peu comme le prochain stratagème, qui s'appelle donc Écu Blanc, White Shields en anglais, qui est, selon moi, à égalité en tant que meilleur stratagème de ce supplément. Que permet ce stratagème Ce stratagème s'utilise lui aussi avant la bataille. Si jamais votre seigneur de guerre est cadien, alors, vous sélectionnez un détachement cadien de votre armée, et tous les conscrits cadiens de ce détachement gagnent les euh, capacités suivantes. 1. Ils gagnent le, le keyword « White Shields » ou « écue blanc », qui n'a pas d'autre intérêt que de les désigner comme des euh, conscrits améliorés. Aujourd'hui, euh, ils n'amènent aucun autre bonus. Ils gagnent aussi un commandement de 6 à 4, assez anecdotique. Puisque en fin de compte, euh, un commandement de 6 signifie qu'il suffit de tuer 5 conscrits pour que le test de morale soit tout le temps raté, sauf sur un 1. Mais surtout, ça leur permet de perdre leur euh, règle spéciale, bleuzaille, euh, qui, euh, pour rappel, est une règle qui fait que lorsqu'ils reçoivent un ordre, l'ordre n'est écouté que sur un 4+. Sur 1, 2 ou 3, l'ordre est complètement ignoré par les, les conscrits, et donc il n'a pas d'effet. Le fait d'avoir des conscrits qui sont les seules unités de 30 figurines de toute l'armée GI qui peuvent recevoir des ordres automatiquement sans euh, réduire ça à un cointos est inestimable. Cela permet, euh, premièrement, d'avoir des conscrits qui vont vraiment pouvoir aller prendre la table. Ça veut dire que ces conscrits-là ils peuvent faire euh, du go go go sans aucun problème et on sait que nos conscrits vont faire au minimum 14 pas de mouvement avec un go go go ça veut dire qu'on peut aussi envisager de s'en servir comme plateforme de tir parce que mine de rien les conscrits ça reste une unité qui dispose de beaucoup de tirs, 30 conscrits c'est 60 tirs à portée courte ça, ça, ça, ça touche à 5 mais lorsqu'ils n'ont pas bougé euh, et qu'ils reçoivent l'ordre euh, de take aim ils vont révoler des touches complets donc ça nous fait déjà un volume de tir conséquent ça veut dire aussi qu'il est possible de les faire frapper en phase de tir si jamais l'ennemi a décidé de s'engluer dedans. Ce qui là aussi peut paraître anodin, sauf qu'en fait aujourd'hui, des unités de corps à corps qui sont assez bah, relativement fragiles ou en tout cas euh, sensibles à la saturation, il y en a, les witches des Drucari par exemple. Donc vraiment, la possibilité de leur donner des ordres librement sans risquer de voir ces ordres ignorés est inestimable sur les conscrits. Le coût de ce stratagème, c'est 1 CP si votre détachement contient 2 ou moins d'unités de conscrits, 2 CP si jamais vous avez entre 3 et 4 unités de conscrits, et 3 CP si vous avez 5 unités de conscrits en plus. Il y a aussi un petit paragraphe pour la, les règles de croisade qui, qui indique que ce stratagème coûte 1 point de réquisition pour chaque unité de conscrits que vous améliorez. Donc euh, voilà, moi personnellement je ne joue pas en cruzade, euh, croisade, pardon. on va essayer de rester, rester à peu près français. Donc j'avoue ne pas avoir fait extrêmement attention à ce paragraphe, toutefois si jamais vous jouez croisade, ça, voilà, sachez que c'est à, à ça qu'il sert. Donc de, pour moi, de très très loin, l'un des meilleurs stratagèmes du euh, supplément, euh, et je vous ferai un petit bilan à la fin pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense cela. Il nous reste deux stratagèmes à voir, deux stratagèmes qui sont des strategic ploys. Donc le premier, qui est le deuxième meilleur execo de ce supplément, chargé tirer recharger load fire reload en anglais vise uniquement les véhicules cadiens de votre armée lorsque vous tirez avec. Vous sélectionnez une unité ennemie jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine euh, véhicule enfin de votre unité de véhicules cadien, tire sur l'unité que vous avez désignée avec une arme à blast, alors les 6 pour toucher font une touche supplémentaire, deux touches supplémentaires si c'est un monstre ou un véhicule, et en plus de ça, l'unité touchée euh, ne peut ni tirer en overwatch ni se défendre lorsqu'on la charge. Pour un seul PC. Les 6 explosifs pour un seul PC, c'est extrêmement fort. A fortiori encore plus quand on dispose de stratagèmes de relance, de relance comme Vengeance pour Kadia, comme la relique de Kadia. Imaginez un tout petit peu la sueur que va recevoir un joueur Thousand Sands qui a décidé de ligner Magnus devant vous. Lorsque vous allez commencer à le regarder droit dans les yeux avec votre Lehman Russ qui a la relique de portier, que vous allez dépenser un PC en phase de mouvement et non pas deux, pour qu'il soit considéré comme étant stationnaire, qu'en plus de ça, vous allez passer en PA-3, que vous allez dépenser un autre PC en phase de tir pour que les 6 pour blé, les 6 pour toucher fassent 2 touches supplémentaires sur Magnus, et qu'en prime, vous allez payer un petit PC pour avoir vengeance pour Kadia, ou vous allez utiliser la relique de Kadia que vous souhaitez pour avoir full reroll roll des touches, full reroll des blesses sur ce pauvre Magnus. Sachant que vous blessez Magnus à 2+. Reroll roll de ce fait. Que chaque 6 pour toucher va lui faire 2 touches de plus, il a intérêt à faire chauffer Black 4, Plus Moi qui vous le dis. Donc vraiment, pour un PC, c'est un stratagème qui est extrêmement fort, qui peut s'utiliser, soit en commandeur, oui, mais aussi sur les Manticore, sur les Wyvern. Bon, même si sur les Wyvern, ça a un petit peu moins... Euh, ça a un petit peu moins d'intérêt déjà par le simple volume de tir que vous avez et aussi parce que la Wyvern est un tout petit peu moins euh, bénéficie un tout petit peu moins de, de ce stratagème euh, puisque en fait là où le stratagème devient vraiment fort c'est lorsque vous gagnez deux touches supplémentaires sur les monstres et les véhicules la Wyvern va quand même très très très rarement aller tirer sur des monstres et des véhicules elle va plutôt viser l'infanterie donc voilà, très très très bon stratagème, et en plus vous pouvez réduire le coût de stratagème de 1, donc vous pouvez une fois par bataille, vous pouvez l'avoir gratuitement. Vraiment très très bon, utilisable avec tous les véhicules que vous avez envie d'aligner, donc vraiment, c'est un stratagème qui va se spammer à tous les tours. Dernier stratagème, ne jamais baisser les bras, qui est un petit peu le, le leitmotiv des joueurs G.I. en 7v9, qui en anglais s'appelle Never Give Up, Never Surrender. Il coûte 2 CP, son coup peut lui aussi être réduit si on le veut. Il s'utilise à la fin de la phase de mouvement et euh, il vous permet de sélectionner une unité cadienne qui est à portée d'un objectif. jusqu'à la Et Jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement, cette unité compte comme ayant euh, le, la règle objectif sécurisé. Si jamais elle avait déjà la règle objectif sécurisé, alors elle compte comme étant une figurine de plus dans le cadre de cette règle. Chaque véhicule comptant comme cinq figurines et en plus de ça vous ajoutez 1 à tous les tests d'attrition que vous effectuez avec cette unité alors c'est un stratagème qui euh, est un petit peu mi-figue mi-raisin je trouve puisque déjà je je trouve que le timing est euh, un petit peu bizarre puisque le fait que ça s'utilise à la fin de la phase de mouvement ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser en réaction avec ce que l'adversaire va nous envoyer c'est nécessairement quelque chose qu'on va utiliser nous alors qu'on sait qu'on va envoyer une unité sur un objectif. Donc par exemple, ça peut être utilisé sur des sions, euh, sur des sions, sur des conscrits pardon, euh, qui vont euh, aller partir courir, euh, prendre un objectif, donc vous voulez être sûr de le prendre, y compris en subissant des pertes désastreuses, vous le, euh, voilà, vous, mettez le, vous mettez le stratagème sur eux, et donc là, normalement, même s'il vous reste 5 conscrits à la fin euh, du tour de votre adversaire, euh, bah, vous comptez comme étant 10, donc en fait, vous avez de bonnes chances de garder l'objectif. Euh, ça peut être très intéressant sur euh, d'autres choses, cela dit donc par exemple ça peut être très très très utile euh, sur des unités de sentinelles euh, par exemple les sentinelles scouts, donc les sentinelles scouts, des... elles ont la particularité de pouvoir en fait, aller très très vite attraper un objectif mais leur problème jusqu'ici c'est qu'elles n'étaient pas super opées, donc en fait euh, impossible de voler l'objectif à quelqu'un là d'un coup pour deux pc hop, non seulement elles sont super opées mais en plus elles comptent comme étant 5 figurines donc euh, vous pouvez en fait vous retrouver à faire euh, 9 plus une advance et à payer un PC en phase de tir pour euh, au lieu de tirer re vous redéplacer de 2, de 2 des 6 pouces, donc vous permettant de vous mettre à portée d'un objectif, super OP à 5 figurines. Donc pour peu que vous ayez fait parler quelques mortiers ou quelques, euh, ou quelques manticorps ou quelques wyverns et que vous ayez diminué le nombre de figurines de cet objectif, et ben, hop, soit vous le contestez, soit vous le prenez. Le, la réduction, enfin, l'ajout, euh, de, de, 1 au test d'attrition peut aussi être intéressant puisqu'en fait elle va représenter un combo avec euh, l'épée de baston. Parce qu'en fait, en réalité, l'épée de baston vous disant vous ne subissez aucun modificateur, ça veut dire que vos tests d'attrition sont ratés systématiquement sur des 1. Ce stratagème là vous dit, bah, vous ajoutez systématiquement 1, donc en fait vos 1 deviennent des 2. Donc en fait, vous ne pouvez rater, jamais rater le moindre test d'attrition. Donc en fait, lorsque vous ratez un test de morale, vous ne perdez qu'une seule figurine, celle qui s'enfuit lorsque vous ratez votre test de morale. Ceci étant, on parle d'une relique, de quelqu'un qui doit être à côté de cette figurine, et de deux PC qui ont dû être dépensés au tour précédent. Euh, ça fait beaucoup pour quelque chose qu'on peut obtenir avec un sort. Un sort qui se lance à 4. Donc un sort que vous pouvez autocast pour peu que vous ayez un Primary sub et une unité de World vain Dans ce cas-là, vous utilisez simplement le stratagème psy conclave psychique du psychic awakening, votre, euh, votre, vos, vos Arvem psychers vont lancer le sort à 1 d6, mais ils vont le lancer à plus 3, puisqu'à partir de 3 figurines, ils ont plus 1, et le conclave psychique vous donne plus 2. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de lancer le dé, puisqu'il est automatiquement réussi. Pour la même chose que 2 euh, CP et une relique. Même mieux, parce qu'en fait, vous ne perdez pas une figurine supplémentaire en ratant votre test de morale, vous le, vous le réussissez automatiquement. Donc voilà pourquoi ce stratagème est un petit peu en demi-teinte, toutefois, bon voilà comme je vous l'avais dit, euh, couplé avec des sentinelles scouts, ou même des sentinelles blindées, euh, qui peuvent faire de jolis petits combos assez sympathiques, puisque le Psychic Awakening a aussi donné aux sentinelles blindées euh, un, euh, un stratagème euh, qui leur permet de diviser les dommages par deux, non pas réduire de 1, mais bien diviser par deux. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez tout à fait vous retrouver avec une escouade de 3 sentinelles blindées euh, qui partent prendre un objectif de PC, elles comptent pour 15 figurines euh, et pour les déloger, et ben, il faut quand même dépenser énormément euh, de ressources puisque c'est 6 PV par sentinelle euh, et même des lances des ténèbres à dégâts D 3 plus 3 vont faire au maximum 3 points de vie. Donc il vous faudra au maximum 2 lances pour tuer une sentinelle. Donc voilà euh, ce que je peux vous dire vis-à-vis -vis des stratagèmes. Donc, alors, euh, Globalement, moi, je les trouve tous très intéressants. Euh, ils permettent vraiment pas mal de choses. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail à présent, dans euh, une sorte de conclusion de ce que ce supplément offre à l'Astra Militarum. Alors, moi, ce que je retiens de ce supplément, c'est que globalement, l'Astra Militarum a gagné beaucoup euh, de, de petites technologies euh, qui sont très intéressantes. Elles permettent de jouer à nouveau très fluff, puisque les conscrits qui peuvent à présent recevoir un ordre gratuitement, ça en fait vraiment des, euh, le, votre premier choix d'infanterie. Euh, vous allez pouvoir en jouer 30, 60, 90, peut-être 120 si vraiment vous n'avez aucune limite et que vous avez beaucoup beaucoup trop de figurines chez vous. Euh, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez avec elles, vous n'êtes pas obligé de dire ah sur un 4+, ça ne marche pas. Donc là vous allez vraiment pouvoir vous amuser un petit peu euh, et en plus de ça, le gros gros gros avantage des conscrits, c'est que, et c'était déjà le cas avant, c'est que ce sont des grosses éponges à bœuf. Rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez leur mettre. Vous avez le stratagème du Codex GI de base, euh, Take Cover, qui vous donne plus 1 à la sauvegarde. Vous pouvez leur mettre une sauvegarde de couvert. Euh, vous avez euh, Kadia Tien, de ce nouveau supplément, qui leur donne une pseudo transhumane résilience et euh, plus 1 de sauvegarde contre les dégâts 1, donc au corps à corps comme au tir. Vous pouvez leur mettre plus 1 à leur jet de sauvegarde grâce au sort de l'Astra Militarum. Vous pouvez leur mettre moins 1 pour être touché au tir grâce au sort de l'Astra Militarum. Vous avez peur de votre commandement de 6 Pas de problème. Vous avez euh, le, un sort de l'Astra Militarum qui vous permet de réussir automatiquement tous vos tests de morale. Et en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, il est quasi autocaste. Pour peu que vous y dépensiez un PC. Et en plus... Pour euh, parachever euh, ce gâteau qui est déjà énorme et sur lequel on a rajouté des couches et des couches et des couches et des couches de choses, il est aussi tout à fait possible de faire appel à un inquisiteur, en l'occurrence un inquisiteur de l'ordomaleus, d'aller chercher le sort psychic warding de la discipline Teletesia, euh, qui est, euh, pardon, qui n'est pas d'ailleurs de la discipline Teletesia, mais qui est en fait le sort propre à l'ordomaleus, euh, et qui permet en fait de donner à une utilité d'infanterie Imperium une invulnérable à 5 ⁇ Couplé au sort plus une armure, vous vous retrouvez avec euh, 30 conscrits qui ont une invulnérable à 4 qui modulant un sort donc réussissent automatiquement tous leurs test de morale qui pour un CP ont une pseudo transhumane et plus un à la save contre les armes à dégâts 1 donc vous, déjà vos conscrits qui jusqu'ici étaient en 5 plus d'armure passent à 4 plus avec le sort de plus un, de 1 un, un jet d'armure 3 plus contre les dégâts 1 avec Cadia euh, tiens si vous faites tirer dessus vous pouvez en plus ajouter le take cover pour passer en 2 plus et si vous êtes en plus à couvert vous passez en 1 plus vous pouvez en plus de ça avoir moins 1 pour être touché donc autant vous dire que il y a assez peu d'unités dans le jeu qui vont être capables de sortir vos 30 conscrits ultra buffés au tir ou au corps à corps pour vous donner une idée de la résistance de la chose euh, 10 Cerastes avec Force 4, euh, qui sont au tour 3, donc qui touchent à 2 ⁇ et qui euh, payent 2 PC pour avoir la relance des blessures, donc elles sont en cul de la Discord, euh, ne font que 15 morts chez ces conscrits. Donc c'est extrêmement résistant, sachant qu'on est quasiment sur ce qu'il y a de plus saturant dans le jeu aujourd'hui. Euh, 10, euh, 10 Beast snaga Boys euh, en WAG ne font que 10 morts. Donc tout ce qui sature en fait va très très vite rebondir sur vos conscrits, conscrits qui par ailleurs sont super OP, donc vous allez pouvoir en fait aller très facilement contester vos objectifs, tout en ayant en fait derrière vous une ligne de tir qui va asperger tout ce qui dépasse. Donc vraiment on va pouvoir jouer euh, Astra Militarum, Fluff. On en revient toujours à ça, hein le Fluff, le Fluff, le Fluff. Pourquoi Fluff Parce que vous allez avoir vraiment votre tapis d'infanterie qui va avancer, euh, l'enclume, pendant que votre ligne d'artillerie, le marteau va venir aller mitrailler tout ce qui dépasse donc pour ça on va avoir envie de jouer du mortier, on va avoir envie de jouer de la manticor, euh, et on a surtout très envie de jouer les tanks commandeurs, alors peut-être pas tous en cadia peut-être on a quand même envie de garder notre petit euh, notre petite patrouille euh, qui permet de reroll, le nombre de, de, de tirs avec les armes blast euh, pour pouvoir jouer nos tanks commandeurs démolisseurs, multifuseurs, etc pour pouvoir vraiment avoir une gouache extrêmement énervée. Euh, mais là, c'est mais là où avant euh, on avait on était limité un petit peu par notre portée. On a en plus de ça maintenant un tank commandeur avec portée 72 qui peut bénéficier de beaucoup de bonus, donc les bonus au blast, euh, l'APA augmenté. Euh, bref, on est vraiment vraiment très très bon là-dessus. Il euh, y a aussi pas mal de synergies avec l'Imperium. Alors là, après, on pourrait euh, on pourrait discuter soit de méta-équipe, soit de méta-solo. Euh, en méta-équipe, probablement qu'on a envie de construire une GI de façon à essayer d'aller bloquer certaines listes un petit peu méta. Euh, donc Par exemple, un full véhicule orc. Euh, la, la GI qui commence contre un full véhicule orc et qui a la possibilité de mettre 30 conscrits complètement buffés juste devant sa ligne de déploiement, il y a de fortes chances en fait pour que l'orc ne puisse jamais dépasser cette ligne. Euh, Qu'il ait, euh, qu ait beaucoup de mal à, à la traverser, tout en plus, tout en de plus, euh, s'exposant, à, euh, à l'avalanche de tirs qui, euh, qui arrive, euh, c'est une, une possibilité, euh, on peut envisager même complètement autre chose, c'est à dire d'aller très très loin sur le euh, sur tir sans ligne de vue, et vraiment y aller à fond, on se dit on bouge pas, on en fait, on fait autant de tirs sans ligne de vue que possible, euh, même si on est cadien et que donc on peut avoir une petite décharge sur le nombre de tirs, si on en a plein, ça finira par se glisser. Et, et on meule, et on meule, et on meule. Euh, sans, sans réfléchir. Si jamais on a un joueur KO, on a pris la relique de Kadia, et là euh, on lui fait un, un tour absolument désastreux avec full reroll des touches, full reroll des blesses. Mais on peut aussi envisager euh, de le jouer en synergie avec d'autres euh, éléments de l'Imperium. Euh, par exemple. Donc, ça sera plutôt en solo euh, avec le GK, avec le Space Marine. Euh, alors, le Space Marine, moi, la, seul, la seule idée que j'avais eue pour en synergie avec le Space Marine, c'est de rajouter Gilliman qui permet d'avoir plus un à l'advance, plus un à la charge ou à tous les gens autour, tout en ayant une reroll B1 pour toucher et pour blesser à tout l'Impérium. Donc, ça fait, ça fait quand même une bonne reroll, ça fait aussi un contre-close un petit peu énervé, parce que Gilliman est, est quand même très très violent tout en étant assez tanky donc euh, pourquoi pas prendre Guilliman juste pour ça euh, même s'il si il coûte quand même euh, pas mal de CP et qu'il doit être seigneur de guerre donc ça c'est un petit peu le, le problème, c'est que pareil il nous coûte un tank ace donc il est tout à fait possible de jouer en synergie avec le GK euh, puisque aujourd'hui euh, l'un des gros problèmes de, euh, de l'Astra Militarum euh, c'est qu'il est extrêmement sensible au clics c'est-à-dire qu'une euh, unité qui, au corps à corps, irait euh, cliquer complètement euh, une unité qu'on en, qu enverrait, euh, qui ainsi se mettrait en sécurité euh, par rapport au tir adverse, euh, alors ce eh mettrait le joueur Astra Militarum euh, plus ou moins en danger. Puisque du coup, en fait, il va se retrouver à pas vraiment pouvoir bloquer l'adversaire et à systématiquement se retrouver avec... Euh, ces unités qui sont euh, qui se font euh, harponner. On peut résoudre ce problème-là euh, de différentes façons. Donc, on, euh, le, par exemple, ce qui peut très très bien marcher là-dessus, c'est de se dire, bah très bien, moi je ne vais pas euh, je ne vais pas mettre le sort euh, pour euh, pour passer auto le test de morale parce que je veux qu'une fois que mon adversaire euh, a essayé de me tripointer pour plus je m'en aille, je veux pouvoir enlever des gens au moral et donc je vais enlever ceux qui se sont euh, fait tripointer. Par les unités adverses. Mais on peut aussi se dire je vais embarquer un petit peu de GK pour pouvoir en fait aller arroser de mortels euh, les unités qui sont engagées avec moi, ce qui fait que le, le joueur adverse se retrouve avec deux possibilités. Soit il décide d'harponner euh, les, euh, les unités de GI pour pas, se, pour pas se faire tirer dessus, mais dans ce cas il y a un risque important qu'il se prenne une douche de mortels. Euh, c'est ce qui est valable d'ailleurs aussi en défensif, hein, une unité qui arrivera à traverser les lignes de conscrits pour venir toucher les temps au commandeur euh, il, il est tout à fait envisageable de se dire ah, bah, tiens moi j'ai un petit archiviste euh, Grey Knight juste là je vais te faire quelques sorts qui font des mortels et puis, euh, et puis comme ça moi je vais pouvoir retirer paisiblement On peut aussi, ou alors il va, il va simplement se dire bah moi je vais essayer de tuer complètement les conscrits et si je n'y arrive pas, eh bien, je, et malheureusement, je ne vais pas essayer de les, de les gluer euh, et, euh, et puis on va voir, euh, et, et puis dans ce cas-là, il risque de se faire tirer dessus parce qu'on va avoir un fallback qui a lieu, etc. Donc voilà. Donc en résumé, une petite conclusion. Euh, moi, je trouve le supplément vraiment très intéressant. Euh, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de petites choses à faire. Euh, je suis beaucoup plus confiant à l'idée d'emmener un Astra Militarum en tournoi aujourd'hui avec ces nouvelles règles-là et ces nouvelles possibilités de gameplay que je ne l'étais auparavant. Euh, L'inconvénient je trouve, c'est que euh, ça manque peut-être de petites technologies pour jouer à autre chose que juste j'envoie des gros pavés d'infanterie et je te tire dessus. Il y avait d'autres gameplays qui existaient, euh, notamment en en utilisant beaucoup les escouades d'armes spéciales, les escouades euh, de vétérans euh, pour les faire arriver euh, en depuis les réserves stratégiques, puisqu'en fait comme elles coûtent très très peu euh, de PP, elles peuvent partir en réserve stratégique pour très très peu de PC avec le trait Kadia en plus qui permettrait de faire revenir des unités en réserve ça pourrait vraiment permettre de jouer là dessus et de jouer sur des, des bêta strikes assez, assez intéressantes euh, mais aujourd'hui je trouve que ce n'est pas forcément Kadia qui propose les meilleures technologies pour ça enfin, d'ailleurs je ne serais pas exactement capable de dire quel régiment offre les meilleures technologies pour ce genre de choses euh, probablement les Sion euh, en réalité c'est peut-être eux les plus adaptés pour faire ce genre de gameplay euh, je suis un petit peu déçu aussi de ne pas avoir de possibilité de jouer beaucoup plus mécanisé, euh, c'est-à-dire avec avec des avec des unités embarquées en chimères, etc. Aujourd'hui ça n'a pas vraiment d'intérêt de jouer ce genre de choses, et bon, bah, moi j'ai six chimères chez moi qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que il, je puisse les sortir à nouveau. Donc, bon. Même si euh, un petit peu à l'instar du supplément Leviathan qui va privilégier un gameplay et va buffer énormément une unité, ici euh, sur le, strat euh, le supplément Kadia, on a euh, vraiment deux trois unités qui sont extrêmement buffées, qui sont devenues bien meilleures qu'avant, qu'on a vraiment envie de jouer. Toutefois, les gameplays que ça euh, que ça débloque euh, rendent, je trouve, la chose très intéressante euh, et, et j'estime que c'est euh, que c'est un très très bon ajout à l'arsenal de l'Algérie. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi, euh, j'ai